Bon, C'est Winman, content de vous voir. Ben écoutez, conclusion des clones 87% d'efficacité. 20 sur 23. Très belle, très belle, très belle racine. Euh, vraiment, là, euh, le petit truc euh, dans mon plateau, là, vraiment, euh, a, a fait en sorte que ça donne des bonnes racines. Euh, aussitôt que je voyais des racines sortir euh, du petit truc. Euh, ben je le mettais dans un solo cup. Je mettais de la terre alentour. J'ai mis de la terre alentour. J'ai mis 120 millilitres d'eau. Euh, 60 millilitres la moitié, l'autre 60 ml l'autre moitié. Parce que ma terre était complètement sèche. Quand j'ai entouré le, le petit truc, euh, donc un bon 60 minutes un autre 60 ml. j'ai euh, mis mes petits clones à 65% d'humidité avec un humidificateur à 65%. Et puis, j'ai 20 sur 23 présentement. Euh, sur les 20, j'en ai 19 qui ont des racines. Il y en a un qui est encore en pleine santé qui n'a pas encore de racines. Donc, techniquement, c'est 19 sur 23, mais ça va devenir 20 sur 23. J'ai très confiance. Euh, les trois qui n'ont pas eu de racines, ils ne sont pas morts. Ils sont pas morts. C'est moi qui les ai achetés. Pourquoi? Euh, quand je faisais des vérifications, quand que je tirais sur la bouture pour euh, voir si le petit truc avait des racines de sortie de lui-même... Oh, ça, ça s'est mal dit. Oh, ça a mal sorti. Quand je tirais sur la bouture, dans mon plateau, quand je tirais sur la bouture, puis je voulais voir s'il y avait des racines de sortie du petit truc, mais les trois boutures que j'ai jetées aux poubelles, ben, ils sortaient du petit truc. Euh, souvent, euh, quand je tirais les boutures, et que tout venait avec, que le petit truc et la bouture venaient avec, c'est pas nécessairement parce qu'il y avait déjà des racines, c'est parce que je le plantais vraiment profond. Euh, et puis dans, dans le fond, il ben, n'y a, a pas de trou bord en bord du petit truc. Hey man, je sais même pas comment tu ça. Euh, Écrivez-moi dans les commentaires, je vais aller voir. J'ai acheté le plateau. Donc, il euh, n'y avait pas vraiment d'instruction de, de, de, finalement. Donc, euh, 20 sur 23, euh, les trois autres, j'aurais pu les replanter, recouper, euh, essayer de les récupérer. Euh, mais j'avais j'avais quatre plantes à euh, cloner. Et puis, j'avais déjà des clones. Et puis, euh, 20 sur 23, j'ai commencé à être un peu paresseux, un peu... Tentez plus de m'en occuper, là. surtout quand tu as déjà des clones, en as déjà assez. Donc, écoutez, c'est vraiment une bonne technique. Peut-être que dans le futur, ça va donner une technique à 100%. Euh, donc, euh, pour ceux qui sont abonnés sur mon Instagram, là, vous savez très bien que 19-20 euh, clones, j'en ai trop. Donc, euh, il va falloir que j'en jette. J'ai quatre plantes à cloner, donc je vais garder euh, deux clones de chacune des. de chacun des phénotypes. J'ai trois phénotypes de Mendocino Animal Cookie. Présentement, j'ai une lumière dans le visage vraiment forte. Et puis euh, les lunettes que j'ai en ce moment, c'est des lunettes pour regarder nos groupes de cannabis avec la lumière LED, ça protège les yeux. Donc ça fait un petit look aussi, Winman. Perdu le fil de l'idée, Triple Burger numéro 6 de Zuzukana. J'ai oh. été capable de le cloner. Donc un Triple Burger numéro 6. Euh, on se rappelle du Triple Burger numéro 6. C'était peut-être pas un de mes goûts préférés, euh, loin de là. Euh, terreux. Épicé, vraiment un petit peu désagréable soupçon de diesel euh, mais très fort buzz assez quand même assez lourd donc euh, ça ça ça ça défonce donc euh, gros succès avec la lumière xs 1000 hein, je l'ai mis très très haute le présentement euh, vu que j'ai tout tout mes longue j'ai rebaissé la lumière euh, euh, je pourrais vous dire, là, 24 pouces, 2 pieds, je suis pas vraiment sûr, là, mais vraiment plus basse. Euh, j'ai gardé le PPFD, là, je pense que j'étais à 280. Je veux pas que ça pousse trop trop, là, ça pousse déjà trop vite. Euh, j'ai pas de temps disponible, et puis de toute façon, je veux savoir quel que je vais garder, et puis quel que je vais me débarrasser. Là, je suis en train d'arracher des feuilles, parce que je pense qu'ils ont pas des belles couleurs, mais c'est à cause que j'ai des lunettes, bro, je suis trop gelé. Fuck, bro c'est pas drôle, man, je suis en train de péter le clone parce que je pense que les feuilles sont pas bonnes couleur. C'est quasiment live. Non, écoute, sérieux, euh, vraiment content. La star, je suis en sécurité, je vais pouvoir faire euh, des tests avec des graines de cannabis qui coûtent plus cher, plus dispendieuses. Et puis, euh, je vais être capable d'avoir des clones. Donc, euh, ça ne me tentait pas de, de, de, de planter des, des, des graines de cannabis à 20$. Et puis... Euh, sans être capable de les sauver, hein? on sait que les photos photopériodes, on peut prendre des boutures et puis euh, les boutures n'ont pas de racines. Quand ça devient un clone, ça veut dire qu'ils ont des racines. Mais On peut sauver la plante et puis la fumer toute l'année pendant 2, 3, 4, 5 ans en, en coupant des boutures, en ayant une plante mère, en en conservant. Euh, mais on ne peut pas faire ça avec un, une plante autoflower. Hein? Autoflower, c'est une fois, c'est terminé. Donc, euh, ça termine, c'est la conclusion euh, de mes trois vidéos pour les clones. Donc, euh, je suis vraiment, vraiment content du succès de mes clones. Je ne peux pas en dire autant pour euh, mon succès de planter des graines de cannabis. Je fais la technique du ziploc avec... Euh, le papier Scott Towel dans 24 heures. Euh, C'est à 75%. 3 sur 4. 3 sur 4. Euh, la racine est sortie. Je ne sais pas ce qui se passe. Je pense que je mets trop d'eau encore. Aquaman. Aquaman tue les graines de cannabis. Pas évident, bro. Donc, euh, on, on va y aller les la prochaine fois pour essayer d'améliorer notre taux de succès quand on va planter des graines de cannabis. Donc, un pouce, un commentaire. Merci. Donc, allez voir là, mes, euh, ma, ma première vidéo. Ma deuxième vidéo, si vous voulez. Les trois vidéos euh, pour les clones. Et puis, euh, merci à tous. Merci à Zouzou pour le triple burger. Et puis, euh, on va voir combien de mois je vais fumer le triple burger numéro 6. Est-ce qu'on va en fumer encore en septembre 2023? Qui sait? Alright gang, je vous laisse là-dessus. Tchau.